Bonjour, je m'appelle Juliette, j'ai 22 ans. Il y a quelques années, quand j'étais au lycée, je ne savais pas encore ce que je voulais faire, alors j'ai décidé d'aller en CPGE ou classe prépa littéraire. Je suis allée au lycée Potier à Orléans parce qu'il y avait une super ambiance, les gens s'entraidaient vraiment, et il n'y avait pas trop de compétition, donc c'était super. Bon, c'est vrai qu'en prépa, il faut beaucoup bosser, les profs nous en demandent beaucoup, mais les cours sont aussi très intéressants. Et quand on a un coup de mou, ben, déjà, les professeurs sont là pour nous épauler, et il y a aussi l'association étudiante, l'ASCO, qui permet euh, de participer à des événements, des sorties culturelles, euh, d'aller dans des, des clubs de théâtre ou euh, plein d'activités qui permettent de penser à autre chose euh, entre deux cours. Finalement, la prépa, je pensais qu'il n'y aurait que le même type de personnes, mais en fait, pas du tout. Les gens viennent de tous les horizons, on a tous une culture différente et ça nous a vraiment enrichi de nous rencontrer. Avec une prépa, après, on peut... Euh, S'inscrire à plein d'écoles ou aller dans plein de filières différentes à la fac aux, auxquelles on n'aurait pas hum, imaginé s'inscrire. On peut aller en com, en journalisme, en langue, en politique, enfin c'est très varié. Parce que avec la prépa, on acquiert une culture euh, vraiment immense euh, qui nous permet euh, d'en savoir plein, sur, plein de choses sur, euh, sur plein de sujets. On apprend aussi une méthode de travail qui nous sert toute notre vie. Et... Hum, c'est très utile, donc euh, voilà, la prépa c'est plutôt bien.